Donc un petit tuto technique tricot, pour euh, bah, cette fois-ci pour la couture invisible. Alors bon, là j'ai pris hop, tout un tas d'ouvrages, enfin tout un tas d'ouvrages, ils sont gros, ils sont lourds. Alors cette couture invisible, moi je l'utilise chaque fois que je peux, c'est-à-dire chaque fois que je veux faire une couture verticale, par exemple le côté d'un pull, ou le dessous d'une manche, qui est une couture verticale puisque je couds des rangs face à des rangs, ou encore elle est très utile euh, lorsqu'on fait des raglants. Pour un pull à marche gland donc ici et eh bien c'est vachement plus facile de venir faire un assemblage en couture invisible du coup j'utilise la couture au point arrière pour ce qui reste c'est à dire en gros ici c'est le tuto numéro 5 là que je prépare hein, sur un pull tube et eh bien le haut et le, le dos et le devant je l'ai assemblé au point arrière ainsi que le dessous des manches qui est au point arrière parce que là, cette fois-ci, ce n'est pas une couture verticale, c'est une couture horizontale, c'est-à-dire que je vais assembler des mailles face à des mailles. Mais parlons pour ce tuto de la couture invisible. Alors, il y a quand même quelques petits fondamentaux à avoir avant de, de démarrer, et notamment, reconnaître ce qu'est une maille. Alors, une maille, c'est un V. Voilà. Vous avez des V un petit peu partout sur votre ouvrage. Alors, une hauteur de V, ben, c'est les rangs. Et une succession de V, c'est les mailles qu'on monte et qu'on tricote. Donc savoir reconnaître ce qu'est une maille et savoir que la première maille que vous trouvez au bord de votre ouvrage, de chaque côté, donc la première et la dernière maille, c'est ce qu'on appelle la maille lisière. Parce qu'elle borde l'ouvrage. Vous avez forcément une première et une dernière maille. Alors j'ai fait un tuto hein, sur la maille lisière parce qu'il y a quand même des choses à dire. Cette maille lisière, elle est relativement vilaine, elle a un aspect assez moche et très souvent très retournée. Surtout quand, comme moi, on, on tricote la première et la dernière maille comme le reste, ce qui n'est pas forcément le cas pour les mailles lisières, mais là je vous renvoie encore à ce tuto maille lisière. La couture invisible a pour objectif de venir coudre, de venir faire une couture qui ne se verra pas et qui fera que la maille lisière, les deux mailles lisières qui seront assemblées, viendront à l'intérieur de l'ouvrage. Donc la couture va se faire juste avant ou juste après, selon de quel côté on se trouve, la maille d'hier, on va venir chercher un petit barreau. Ce petit barreau, vous le trouvez entre chaque V, avant le V et après le V. Donc entre deux mailles, vous avez toujours un petit barreau. Alors le fait est que vous avez aussi un petit barreau à l'intérieur de la maille. Voici le V, et si je fais comme ça, j'ai un petit barreau à l'intérieur. Mais ce n'est pas celui-là qui nous intéresse. C'est le petit barreau qui se trouve entre deux mailles. Si je vais du côté de ma maille lisière, donc là, là voilà, je la retourne, vous voyez, elle n'est pas très jolie. Alors je vais écarter un peu pour vous montrer. Maille lisière ici, maille suivante juste là, et bien entre les deux, vous avez effectivement un petit barreau. Et c'est celui-là qui nous intéresse. Et là, on est sur des mailles endroit. Il se trouve que vous aurez certainement l'occasion de faire une couture invisible alors que vous êtes par exemple avec des côtes sur le bas, et donc il y a un moment où vous avez des mailles envers, donc les mailles envers font des petites boucles, des petites vagues. Le barreau sur une maille entre deux mailles endroit est un petit pont quand on est sur des mailles envers. Alors on peut le vérifier très facilement, si je prends ce petit pont et que je retourne, Hop, on voit, enfin on voit j'espère, <rire> que ça correspond au petit barreau entre deux mailles endroits. Puisque vous savez que quand on tricote des mailles envers d'un côté, de l'autre côté on a des mailles endroit, donc un petit pont pour les mailles endroit, un petit barreau pour les mailles endroit, un petit pont pour les mailles lisières. Je vais vous montrer aussi comment on fait une couture invisible lorsqu'on a du point mousse. C'est encore quelque chose de différent, mais je vais vous le montrer tout de suite. Voilà donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé deux, deux morceaux de tricot, deux bouts d'ouvrage. Alors on peut imaginer que c'est un dos, un devant ou une manche et on viendrait la coudre comme ceci, peu importe. J'ai fait des côtes en bas, du jersey au milieu, du point mousse, du jersey. Je n'ai pas fait les deux ouvrages exactement ni de la même hauteur ni avec la même concordance de points parce que précisément ça peut présenter un intérêt de savoir comment gérer ça. Alors la première chose c'est que vous savez que quand je monte des mailles je laisse toujours la quantité de fil perdu nécessaire pour monter les mailles, mais aussi une petite quantité de fil nécessaire pour faire la couture. De cette façon, j'utilise le fil perdu pour faire ma couture invisible, et ça m'évite d'avoir un fil à rentrer après, parce que si je viens rajouter un fil, j'aurai un fil à rentrer. Mais, mais, peut-être que vous ne faites pas comme ça. Donc on va faire la couture invisible en sachant qu'on a juste un petit bout de fil perdu, donc on va venir rajouter un fil. Première chose. Deuxième chose, cette couture est tellement invisible que vous pourriez même utiliser un fil d'une autre couleur. Ça présente un avantage certain, c'est que d'abord vous voyez mieux ce que vous faites. Ensuite, si vous deviez défaire votre ouvrage après l'avoir terminé, ce qui peut arriver. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que voilà, ça ne me convenait pas, je voulais récupérer la laine. Lorsque vous avez fait la couture invisible avec un fil d'une autre couleur, ça sera très facile de défaire. Quand le fil de la couture invisible est de la même couleur que l'ouvrage, très honnêtement, c'est beaucoup plus dur. Par contre, ça vous oblige effectivement à prendre un nouveau fil et donc à rentrer un fil supplémentaire à la fin de l'ouvrage. Et Très souvent, on n'a qu'une hâte, c'est de mettre l'ouvrage, de porter le pull, par exemple, et on n'a pas très envie de rentrer des fils. Mais je vais donc moi-même utiliser un fil d'une couleur différente. Vous pouvez le faire ou pas, c'est vous qui voyez. Alors, Au niveau du matériel, parlons du fil de l'autre couleur, si tel est le cas. Prenez un fil suffisamment solide parce qu'il va falloir quand même un petit peu tirer dessus et il faudrait pas qu'il casse. Euh, J'avais fait un essai, moi, enfin, j'ai je, je, fait une vidéo il y a quelques mois de ça que j'ai pas mis en ligne d'ailleurs, où je fais une couture invisible avec un, un fil mèche et chaque fois que je tirais dessus, il se cassait. Donc voilà. Ensuite, au niveau des aiguilles, alors le grand classique, c'est l'aiguille à laine. Donc gros chat et bois arrondi vous en trouvez en fer, vous en trouvez comme ceci. Voilà comme celle-là, mais vous pourriez ne pas avoir d'aiguille à laine et d'avoir simplement une aiguille avec un chat un petit peu gros. Et dans ce cas-là, il vous faudrait ce qu'on appelle ce que j'appelle un enfil aiguille. Alors je vais vous montrer un petit peu plus en gros plan comment ça fonctionne, sachant que je ne suis pas sûre que ça marche pour le coup parce que le chat est vraiment petit et le fil est vraiment épais. Mais bon, enfin bon, on va le tenter, on va voir. Alors le voilà, cet enfil aiguille. Euh, premier conseil que je vais vous donner. C'est peut-être d'en acheter plusieurs. Il y en a souvent deux dans le paquet, mais euh, ce n'est pas trop. Parce que vous allez voir que parfois, cette petite partie très fine casse. Donc voilà comment ça se passe. Je rentre le, cette petite partie en acier très fine dans le chat de l'aiguille. Et je tiens le tout. Ensuite, je viens passer mon fil par définition trop épais dedans, un petit peu. Vous allez tenir la base pour éviter que votre petit fil lâche et vous allez tirer ah oh ben ça se passe pas mal pour que le gros fil passe dans le petit chat et ensuite vous retirez votre fil voilà vous avez réussi à passer un fil dans une aiguille dont le chat est un petit peu petit quand on a une aiguille à laine ça sera quand même plus simple cela étant il y a une technique qui est assez imparable donc je vous la montre vous prenez votre fil vous venez tirer là vous coincer. Et cette petite boucle que vous avez, c'est elle que vous allez passer dans le chat. Voilà. Je vous le refais parce que je suis pas sûre que c'était <rire> super bien fait mon truc. Là, je tire bien pour bien le bloquer et je passe le fil dans mon chat. Voilà pour ça. Alors, notre objectif quand on va faire la couture, c'est d'être suffisamment régulier pour que les côtes tombent bien en face des côtes. Le jersey tombe bien en face du jersey, sachant que je ne crois pas avoir la même longueur, donc il va falloir que je bidouille. Euh, mais normalement vous avez la même longueur d'un côté de l'autre. Là c'est pas un ouvrage à rayures, mais cette histoire de décalage va être très importante si vous avez des rayures. Euh, quand on a des rayures devant et sur le dos, c'est quand même assez important que les rayures tombent pile poil en face. Donc de la couture invisible sur des côtes, sur du jersey, sur du point mousse, et puis on verra aussi pour camoufler les fils. La couture invisible se fait sur l'endroit du travail, c'est-à-dire qu'on voit la jolie partie de l'ouvrage qu'on va porter. L'envers, c'est celle-ci. C'est la partie de l'ouvrage qu'on ne verra pas. Je vous renvoie à un tuto que j'ai fait sur l'endroit à l'envers du travail. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser ce fil pour démarrer ma couture. Donc je vais, dans un premier temps, retourner mon ouvrage. Je vais, je vais faire venir courir mon fil ici pour démarrer en bas. Donc je prends, voilà. Hop, de ce côté et je vais simplement me mettre mais alors vraiment je vais le faire courir sur le bord tout au bord pour pas venir gêner la couture après et je le fais courir et je l'emmène jusqu'au bas de l'ouvrage alors ça signifie que quand je vais faire ma première maille de de ma première couture et ben il faudra pas que je tire comme un âne parce que sinon je vais tout défaire voilà l'objectif est rempli ça évite de faire un nœud, ça évite de rentrer le fil ensuite. Première chose qu'on va faire, c'est venir arrimer, assembler ces deux parties. Donc mon fil est là, et je vais venir chercher la première petite boucle que je trouve. Et je vais passer dedans. Voilà. Je ne tire pas sur le fil, déjà parce que sinon je vais l'enlever, mais aussi parce que la couture invisible, on tire le fil à la fin. Là, je vais faire un gros plan pour qu'on vienne piquer au bon endroit. Là je suis dans le cas de figure où j'ai de ce côté des côtes avec des mailles envers. Donc je vais venir chercher la première petite boucle que je trouve. Alors pas la maille lisière qui est retournée qui est très moche, mais la boucle qui est juste après. Je passe mon fil et je tire. Mais je ne tire pas complètement. En face, je suis sur le cas où j'ai des mailles endroit. Donc ma maille lisière est ici, ma prochaine maille est juste à côté et entre les deux, je viens chercher exactement en face le fameux petit barreau. Et je passe dessous. En face, la petite boucle. Un petit barreau de ce côté. Pour pas hésiter à écarter un petit peu, hein, si vous y voyez mal. Déjà, installez-vous correctement. Bonne lumière, enfin tout ce qu'il faut pour se faciliter le travail. Petite boucle. Petit barreau, il est où il est là, petit barreau en face. Alors pour l'instant, je n'ai toujours pas tiré mon fil. Je laisse les zigzags, les allées-venues, en place. Alors je vais peut-être quand même essayer de terminer la partie côte. Et on viendra voir après comment on se débrouille. Donc là, faut écarter, hein vraiment, je veux dire. Alors moi c un peu, je me la pète un peu, là c'est un peu facile, mon fil est très gros, et je l'ai tricoté en plus avec des aiguilles plus grosses que la normale. Donc tout se voit bien, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus à un demi-millimètre près. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'être régulier, en passant bien d'un côté une boucle, ou un barreau, ça dépend comment ça se présente, et de l'autre un barreau. Voilà, j'arrive à peu près à la fin de mes côtes, Non, encore une petite boucle ici. Hop. voilà j'ai fait 2 3 cm et puisque vous démarrez je vous conseille de ne pas faire plus je vais venir tenir fermement le côté où j'ai démarré ma couture d'autant plus fermement qu'il faudra pas que je tire trop fort pour que mon fil de départ ne parte pas donc je tiens fermement ici et je tire sur mon fil Alors je vais tirer un tout petit peu plus voilà voilà. et je vais même froncer je fronce et je remets en place là vous voyez ma couture ne se voit plus pourtant j'ai un fil de couleur mais ça ne se voit plus je vais maintenant faire du jersey donc hop de ce côté la maille lisière qui est vraiment très moche et tout de suite après un barreau hop, si j'y arrive Je fais tout bouger là, parce qu'en fait j'ai la caméra qui est vraiment très proche de mes yeux. Et en face, ma lisière, le premier petit barreau que je trouve. Alors là, je prends un barreau de chaque côté, mais moi j'ai l'habitude de faire autrement. Pour aller plus vite, je prends deux barreaux. Maille lisière, un barreau, deux barreaux. Si je prends deux barreaux d'un côté, toujours dans un souci euh, d'être régulière dans mon travail, je vais donc prendre deux barreaux de l'autre. Alors je vais faire quelques centimètres comme ça. Et puis je tire. Donc un barreau, deux barreaux. Deux barreaux. J'ai fait quelques centimètres de plus, euh, 7-8 centimètres. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Donc, je tiens toujours fermement à partir de l'endroit où la couture n'est pas encore invisible. Et de l'autre côté, je tire. Alors là, le fil est de couleur, donc l'effet sera moins saisissant. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je tire, je pourrais avoir l'impression, on va se mettre comme ça, que ça y est, c'est fait. Or, si j'écarte, voilà. Donc, je tire certainement un petit peu fort. Et je viens froncer mon travail pour justement... Éviter ce genre de souci. Et quand je défonce, je bloque pas ce fil-là. Il faut le laisser libre hein, parce que sinon, ça va tirer et c'est là que c'est qui va casser. Je tiens fermement et je remets en place. Voilà. Si j'écarte, je ne vois plus mon fil de couleur. Donc, ça, il faut y faire gaffe parce que vous pourriez avoir l'impression d'avoir tiré suffisamment. Et euh, ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Et puis, quand vous enfilez le pull, ça s'écarte un peu. Et c'est là que vous voyez qu'il vous reste votre fil en zigzag. Et c'est un peu plus galère à récupérer une fois que vous avez terminé le pull. Avant d'arriver euh, au point mousse, et je vais vous montrer comment on peut récupérer un décalage de points, de rayures, etc. Je vais juste vous montrer une petite chose qui peut vous aider. Alors, là, j'ai toujours fait la couture invisible à une maille du bord. Et de l'autre côté, une maille. Je vais me mettre en gros plan parce que j'ai quand même un peu le sentiment qu'on n'y voit pas trop. Donc je vous disais, je fais la couture invisible à une maille du bord, c'est-à-dire juste après ma maille lisière, ici et ici, mais je pourrais, et ça je dois le faire dès le départ et m'y tenir, décider de venir faire ma couture non pas à une maille du bord, mais à deux, voire à deux et demi, puisqu'on a un barreau entre les mailles aussi. Alors pourquoi est-ce que je fais ça Je pourrais faire ça parce qu'avant même d'assembler, j'ai mesuré mon ouvrage à plat et je me rends compte qu'il est un petit peu large. Donc là, il y a une erreur dans l'échantillon, euh, bon, ça arrive. Hein. Et en venant faire la couture plus à l'intérieur de l'ouvrage de ce côté, et donc a priori de l'autre aussi, je vais pouvoir gagner peut-être un demi, un trois quarts de centimètre ici, pareil là, et si c'est le dos et le devant, pareil sur l'autre partie que je vais coudre. Donc je peux arriver à gagner 2 cm de large sur un ouvrage euh, qui est trop large précisément. Et ça va pouvoir me permettre de venir réajuster la dimension. Par contre, le petit bourlet qui est à l'intérieur, qui ici est constitué par les mailles visières que je viens de, de rentrer en couture invisible, sera beaucoup plus important, forcément. Il y aura 4 voire 5 mailles selon comment vous avez fait votre couture. Donc c'est une technique qui peut être intéressante quand vous avez le sentiment que à 2-3 cm près, vos dimensions finales seraient les bonnes. Et bien n'hésitez pas, mais décidez-le par contre dès le départ. À venir coudre plus vers l'intérieur de l'ouvrage donc à deux deux mailles et demie du bord de chaque côté et pareil pour l'autre couture bon. ça c'est dit ben, je peux vous le faire hein, si vous voulez ce serait un peu stupide là parce que du coup ça va froncer puisque là j'ai fait avec une maille du bord enfin je peux vous montrer une deux allez deux et demi tac voilà vous voyez c'est que ça maintenant regardons notre histoire de décalage donc je pourrais avoir envie que le point mousse corresponde au point mousse je pourrais avoir envie que mes rayures correspondent je pourrais aussi avoir envie de récupérer un décalage c'est à dire que mes deux ouvrages sont bien de la même longueur mais je suis allé plus vite d'un côté que de l'autre donc là j'ai fait une simulation c'est à dire que j'ai un ouvrage qui est plus court que l'autre du coup j'ai forcément un décalage comment récupérer ce décalage ici on peut dire que je suis allé trop vite puisque je suis bientôt arrivé au point mousse et là que je ne suis pas allé assez vite puisque je suis loin d'être arrivé au point mousse vous voyez il y, a, il y a quand même là il va être gros le décalage à récupérer mais bon on peut essayer je vais donc coudre moins vite de ce côté que de celui-là. Donc là, je suis là. Je vais prendre un seul barreau de ce côté. Mais par contre, je vais en prendre deux. Alors j'allais dire voir trois. Là, je vais faire trois, mais parce que j'ai un très gros décalage. Là, je vais monter trois barreaux. Donc là où je ne suis allée pas assez vite, où je suis en retard, je prends plus de barreaux que du côté où je suis en avance. Allez, pousse-toi, toi. Un, deux, allez, trois. Soyons fous, on va bien voir, hein, de toute façon. Peut-être qu'à la fin, je vous conseillerais d'en prendre que deux. Un de côté. On, on commence à bien voir, là. Hein? Vous voyez Alors, votre fil zigzag ne sera jamais vraiment perpendiculaire. Mais quand il est comme ça, c'est qu'il y a vraiment un sacré décalage et qu'il faut essayer de le récupérer. Donc là, je vais en prendre deux cette fois-ci, parce que ça me semble un peu excessif. Un ici et je vais continuer comme ça en espérant que j'arrive à récupérer ce fameux décalage Un ici Deux de ce côté ça devrait suffire De, de ce côté, je fais encore un de l'autre, voilà, et un ici, puisque maintenant, si je mets en face, on est quasiment à un demi millimètre près, euh, on est en face, je tiens fermement mon ouvrage, je tire, je fronce un petit peu, je remets en face, et là vous voyez, je tombe quasiment, c'est un chouïa après, hein, mais je tombe quasiment en face. Et ça, ça peut être très intéressant parce que moi, il m'est déjà arrivé une fois de faire le devant. Je ne sais pas, je n'avais pas compté mon nombre de rangs, je ne sais pas ce que j'ai fait. Un petit peu plus long ou un petit peu plus court que le dos. Or, il fallait que je fasse la couture et qu'il n'y ait pas de décalage quand on arrive à la manchure. Voilà. Et l'autre cas le plus fréquent, c'est quand vous avez des rayures et que vous voulez qu'elles correspondent. Donc, il y a un moment ou un autre où vous pourrez faire un barreau de côté, deux de l'autre. Le principe, c'est de faire moins de barreaux du côté où on est en avance et plus de barreaux du côté où on est en retard. Bon, maintenant, maintenant on arrive sur du point mousse. Alors, le point mousse, on ne va pas aller chercher euh, à une maille du bord parce que ça semble un petit peu difficile. Ce qu'on peut faire, par contre, en général, ce que je fais moi, c'est que je prends la petite boucle qui dépasse légèrement de l'ouvrage. Voilà. Donc. Ici, je vais venir prendre cette petite boucle. Je ne couds quasiment jamais de... D'abord, je ne fais pas de point mousse. Parce que vraiment, je n'aime pas ça. Alors là, la petite boucle qui dépasse, pour tout vous dire, elle n'est pas super visible. Je vais prendre celle-là. Donc, je ne fais pas de point mousse parce que c'est un point qui bouffe de la laine et qui n'avance pas. Il est joli, mais bon, voilà. Et euh, je ne fais jamais de couture invisible avec du point mousse, mais je me dis que ça pourrait bien vous arriver. Là j'ai un petit moment d'inquiétude parce que j'ai pris un fil de couleur. Du coup je ne sais même pas si ça va fonctionner. Ah ben là j'ai plus de point mousse là. J'arrive à une partie jersey et là je suis sur une partie point mousse. Donc maintenant c'est barreau côté jersey et petite boucle qui dépasse côté point mousse. Je vais m'arrêter là parce que je suis assez impatiente de voir le résultat. Je fais sans filer hein, mais c'est souvent dans mes tutos. Oh ben non je tire c'est moche. Hein. Nul, je défais. Vous allez voir, je vais trouver une autre solution. D'où l'intérêt du fil de couleur. Tiens, hop, non, non, je vais aller chercher une petite boucle comme si c'était des mailles envers. Moi, je trouve ça très moche. En plus, le fil, il se voit donc. Euh... Alors, c'est peut-être pas la couture invisible, c'est peut-être une couture bord à bord, mais euh, non. Donc, là, alors attends, un petit barreau il doit bien y avoir des petits barreaux entre les, dans le point mousse, puisque par définition on a des rangs droits. et là je vais prendre une boucle, mais pas celle qui est au bord je vais prendre une boucle, même carrément à l'intérieur ouais, celle-ci hop, et je prends pas la boucle qui est au bord, je prends la boucle qui est juste avant comme si c'était une maille envers en fait j'espère que ça va fonctionner euh, celle-là hein. Et là, je suis sur du jersey donc je repars. Je prends deux barreaux puisque ce morceau là est plus lent que l'autre. Ici, maille lisière, un barreau, deux barreaux de ce côté. Là, c'est un peu de bins. Un... un barreau. Voilà, je vais tenir, je vais tirer. Voilà, c'est quand même mieux. Sérieusement. ça c'est quand même mieux, c'est pas extraordinaire, si voilà, j'avais oublié de français. Donc pardon, je fume beaucoup hein. Donc voilà pour le point mousse, alors, la moralité de l'histoire, c'est qu'il faut pas venir charger la petite boucle qui est au bord, mais bien une boucle à l'intérieur, enfin dès la première maille passée, dès la maille lisière, comme si c'était une maille envers. Bon, alors maintenant on arrive au bout des deux côtés, alors ça se corse toujours un petit peu plus, Là où on a rabattu, ici, parce qu'on ben, n'a plus de petits barreaux, mais on n'est pas tout à fait arrivé au bord. Donc là, je suis de ce côté, je vais venir chercher. Alors là, c'est un peu bidouillage aussi, hein. mais franchement, on n'a pas le choix. Et l'objectif, ça va être, cette fois-ci, de rentrer le fil pour qu'il ressorte de l'autre côté. Et je tire. Et je tourne mon ouvrage pour venir camoufler le fil de l'autre côté. Donc D'abord, je commence par sécuriser le point, hop, en faisant presque du surplace. Je dis presque, parce que si vous faites vraiment du surplace, vous allez défaire ce que vous venez de faire. Donc pas un... Et ensuite, je vais venir faire passer d'un côté et de l'autre du petit bourrelet sur quelques centimètres. Sans repasser sur l'endroit du travail, puisqu'on fait quelque chose, une couture qui ne se voit pas. Donc, vous restez bien dans le bourrelet, vous ne traversez pas l'ouvrage. Vous faites ça sur 2-3 cm, 4, enfin c'est vous qui voyez. Hop. Et ensuite, moi j'ai l'habitude de faire simplement courir le fil sur la tranche là où je peux. Voilà. Je fronce un petit peu. Je coupe, je défonce. voilà la couture invisible est faite et j'en ai profité alors là évidemment c'est un peu assez moche puisque euh, j'ai pas le même nombre de rangs et surtout je suis passée de point mousse à jersey c'est un peu un peu vilain. enfin c'est un peu vilain. ça va aller euh, mais cette façon de camoufler le fil et eh bien vous pouvez l'utiliser évidemment pour votre fil perdu du bas et puis pour tous les fils d'ouvrage qui sont vers une couture chaque fois que vous voulez camoufler un fil début de pelote, fin de pelote, cherchez toujours à le camoufler avant toute chose dans une couture parce que camoufler le fil sur l'ouvrage lui-même ça va bien quand vous tricotez serré mais si vous tricotez avec des grosses aiguilles en général le fil se voit quand on, quand on porte l'ouvrage donc c'est pas super intéressant voilà pour la couture invisible donc moralité on essaye de ne pas décaler dès le départ et si on a besoin de décaler on prend plus de barreaux du côté qui est en, qui est en avance et moins de barreaux du côté qui est en retard.